les légumes secs ne sont pas forcément fades. Vous pouvez leur donner plus de goût en les associant à une base aromatique. Pensez par exemple à les associer à un oignon, du fenouil ou un poivron revenu dans de la matière grasse, à y incorporer des épices et des aromates ou encore des herbes fraîches en fin de cuisson et ajouter éventuellement après cuisson un exhausteur de goût le vinaigre, le citron.